Les régimes autoritaires ont utilisé euh, le, le, cette question d'extrémisme de islamique, poids des frères musulmans, etc., etc., pour finalement légitimer leur autoritarisme et se montrer sur le plan interne euh, et sur le plan externe comme étant les garants euh, d'une certaine laïcité et pour éviter donc l'arrivée des extrémistes, ce qu'ils appellent les extrémistes islamistes au pouvoir. Aujourd'hui, la situation a énormément changé suite aux révolutions, soit en Égypte, soit en Tunisie. La période de justement laïcité autoritaire, je pense qu'elle est bel et bien terminée. Et, que, euh, et ceci change beaucoup de choses. Change notamment euh, le débat autour du statut de la religion euh, dans les sociétés arabo-islamiques. Euh, les deux révolutions, soit en Tunisie, soit en Égypte, ont fait émerger deux choses. Ils ont fait émerger d'une part un corps électoral, un véritable corps électoral qui s'exprime et qui donne des majorités, hein, donc islamistes pour ce cas -là, dans ce cas-là, mais également ils ont fait émerger ce qu'on pourrait dénommer un espace public. C'est-à-dire que les, les, les personnes ne s'expriment pas simplement en mettant leur bulletin dans l'urne, mais s'expriment de différentes manières. Ils s'expriment soit en faisant des manifestations, soit en faisant des mouvements sociaux, soit en s'exprimant dans la presse. Il y a une libération du débat sur le statut de la religion dans nos pays hein, avec le débat entre les forces politiques qui ont été élues mais également les débats extérieurs et on s'aperçoit que notamment, euh, si on prend l'exemple de l'Égypte, interviennent dans le débat également les confréries politiques, les confréries soufis qui auparavant ne se mêlaient pas de politique parce qu'elles étaient plus ou moins liées au régime en place. Nous avons également, et ça c'est très important notamment en Égypte. L'autonomisation de l'institution d'Al-Azhar, qui représentait à l'époque l'islam officiel, cette dernière également s'est autonomisée par rapport au pouvoir politique et intervient également dans la scène politique et publique égyptienne pour donner son avis sur cette question du statut de la religion. Force à la fille ils ont gagné les élections, mais eux-mêmes, donc ils interviennent dans le débat, mais également leur base sociale, leur base jeune, intervient dans le débat. La même chose par rapport aux frères musulmans. Il ne parle plus d'une voix unique sur cette question-là. Il y a aussi la jeunesse des frères musulmans qui dit des choses différentes des frères musulmans, de la direction des frères. Autre chose également, les forces dites civiles et libérales également interviennent dans le débat. Hein. Et là, le roi, par exemple, en Tunisie, on a élu une constitution, une constituante, plutôt, dominée par les, les islamistes, etc., mais en même temps, ça n'empêche pas les gens de faire des sit-ins devant le, le, le parlement, là où se réunit. La, la Constituante, pour donner leur avis sur cette question du statut de la religion. Nous avons vu notamment les femmes, hier ou avant-hier, elles ont fait tout un, une, un, un rassemblement pour dire, euh, nous ne voulons pas que euh, la future Constitution euh, diminue les droits des femmes sous prétexte de ramener la loi islamique au pouvoir, etc. Moi j'ai parlé d'une forme de, euh, de, de, de démocratisation politique dans nos pays, qui se double d'une forme de démocratisation religieuse dans lequel le débat sur la religion n'est plus euh, enfermé finalement entre pouvoir autoritaire et régime et, et, et, pouvoir, et, et courant politique islamiste.